Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 285 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à Vertical Drop Heroes HD Alors je vais juste essayer d'ajuster mon son parce que je ne l'ai pas fait Voilà Ça sera un peu plus sympa pour jouer J'en aurai un peu moins dans les oreilles Donc Vertical Drop Heroes HD est un jeu de Rôle, mais qui est, enfin, un jeu de rôle. Je sais pas si je dis aussi bien j'ai des conneries, mais alors, il est en français. On va y jouer ensemble. Vous allez peut-être pouvoir me renseigner sur le style de jeu que c'est. En tout cas, ça a bien l'air d'être un jeu de rôle, euh, dans le sens où il est euh, avec des niveaux, avec euh, avec euh, de la vie, des de capacités. Euh, voilà. Donc je, je résume par un jeu de rôle. Voilà. Donc c'est parti. Bon, arrêtons de parler. On se met en un joueur. Ok, blablabla, bla bla. je choisis un personnage, alors j'ai joué un petit peu avant. Euh, j'ai le choix entre un archer et ça j'aime pas, un guerrier et un, un mec avec un bâton. Et bien on va prendre un guerrier. Et c'est parti, on, donc on joue à gauche, on peut interagir avec les différentes choses, par exemple on peut interagir avec lui, need more coins pour acheter des potions. Là je peux, euh... Béni par le pouvoir, Mégasso, blablabla... Bla bla. Attends. Sauter plus haut dans les airs, casser des blocs, touchez vos ennemis. Alors suivant le, suivant le héros que vous prenez, vous avez différents... Euh, différents pouvoirs. Hein. Euh, je crois que... Ah merde, j'en ai pas 3 milliards par contre. Je pensais que j'en avais euh, plusieurs, et en fait pas du tout. Ok, donc je vais passer dans le portail et on va atterrir dans le premier monde. Alors je vous explique, je, je baisse un, encore un peu le son de mon casque. Je vous explique ce que moi j'ai compris. Compétences et pouvoirs seront remis lorsque vous passez un portail. Ok, donc missiles, magiques et ont été ont été remis à, à full body. quoi. Hop, un XP et deux je sais pas quoi. Yop. Un GRP, donc alors j'ai des pièces en haut à droite, j'ai les clés, les clés qui me permettent bah, de passer les trucs qui sont, voilà, je peux taper les gens. Et là, ça c'est un spawner, ça veut dire que si je vais dessus, hop, il y a des ennemis qui apparaissent. Alors je sais pas si c'est bien de faire apparaître des ennemis. En tout cas pour l'instant il y a des choses que je peux pas faire, je peux pas aller voir lui. Euh, je peux. Ça c'est un, comment ça s'appelle C'est un truc qui va me permettre de remonter tout en haut. Pour l'instant j'en ai pas d'intérêt. Hop. Hop. Hop. Par contre, ils font mal aussi, j'ai de la vie. Hein. Donc pour l'instant, je vais pas les utiliser tous ces trucs-là. Parce que ça n'a aucun.. J'ai rien à pouvoir en faire. Par contre, je crois bien que je peux avoir un allié là. Soit je vais à droite et je peux choper la clé. Soit je vais ici, je vais essayer de choper un allié. Ah bah non. Ah non, non, non, non, non. Ben bah voilà, si moins de quelques temps. Ok là c'est pour remonter, donc en fait je pensais que c'était un allié, puis en fait pas du tout, c'est un gros con, du tout. Oh. Donc là il me faut une clé, pareil, pour entrer. Donc je sais pas, je sais qu'on peut obtenir des clés des fois en, en tuant des ennemis. En tout cas pour l'instant j'ai pas de clé donc je peux pas les libérer. It's compliqué, ah putain. Et ben, voilà mon personnage il est mort. Ripmonger, il se dit tué par Pix, aventure level 1. Donc on est vraiment voilà. Ripmonger, ou alors je peux prendre un Water, water Horn. Il aura d'autres pouvoirs, j'imagine du coup. Mega missile magique, ah non il a pareil. Max HP increase. Ok, j'ai augmenté mes HP. Donc voilà, je suis dans un autre monde, c'est pas le même. Le monde est toujours différent. C'est ça qui est bien dans ce jeu aussi du coup. C'est que vous avez un monde qui est complètement différent à chaque fois que vous y jouez. Enfin, complètement différent. On est quand même toujours sur la même chose. Potentiellement, on est toujours un peu sur la même chose. Ok, je suis vraiment très très très nul. J'ai foncé dans le tas dès le début, j'aurais peut-être pas dû... On va prendre lui, Esmeral Strike, alors que lui, alors lui il a pas les mêmes attaques, voilà, flèche et clone. Bon on est reparti. On peut reroll comme on veut, c'est assez... C'est assez pratique. Je préfère prendre les petits guerriers, les guerriers. Alors, là je vais essayer de prendre ma petite potion, ma petite pièce. On va remonter en haut. Ah, je suis dégoûté. À ah, trouver. 3 poissons vertes. J'aurai, j'aurai. Si vous pouvez trouver, je vous montrerai vos HP de 10. Alors, on a des petites quêtes au milieu de temps en temps. Activez ce tombeau pour faire apparaître 4 ennemis et gagner de l'XP. Voilà, J'ai fait apparaître des ennemis, mais le but, c'est que de toute façon, je peux que descendre pour l'instant. Je pourrais remonter. Uniquement, voilà. Avec, avec les, les. Comme je vous avais dit, les trucs qui permettent de remonter. Simplement. Hop, encore un tombeau. Ça va, les ennemis sont pas trop trop durs. À démonter. Donc ce jeu. C'est pas forcément le jeu que j'aime jouer, ou lequel j'aime jouer. Niveau supérieur. Aha. Mais. Bah, je le trouve assez, assez sympa quand même. C'est pas mon style mais. Mais j'aime bien. Alors le, le, le but c'est que je vais pouvoir. C'est que je vais pouvoir libérer mes potes. Alors je vais aller me choisir un pote. Hop. Est-ce que je prends lui Ouais allez je prends lui. Hop Donc, Voilà, ça c'est mon pote. Qui va pouvoir attaquer. Ah bah oui il peut, il peut démonter ça. Ok, alors ensuite qu'est-ce que je vais faire euh, On va aller attaquer ceux-là. C'est bien d'avoir un pote avec soi quand même. Il les démonte trop quoi, truc de ouf. Hop là, une potion verte. Donc en, en faisant la quête de l'autre automatiquement. Level up. Ouh, tout. Oui, c'est fait démonter mon pote. Ouh, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. En tout cas, j'ai déjà gagné bien, bien d'XP. Hop, je regagne un peu de la vie. J'ai pas de nouvelles clé par contre, je vais pouvoir, hop, continuer. Ah, il faut les mériter les clés. Hein. Il faut les mériter. Hop. Putain, je me fais moi-même euh... Alors là, il y a le boss, par contre, c'est pas une super idée d'aller voir le boss, maintenant. Je sais pas si je vais avoir le choix, par contre. Hop Allez, on remonte là-haut. Est-ce que je peux... activer ce tombeau Ah, oui, d'accord. J'avais pas vu que je pouvais activer directement ce tombeau depuis début de début. <rire> Je croyais que c'était la porte où j'étais arrivé, en fait, non, non, c'est le tombeau. Je me sens plus fort. Ben, J'espère, en tout cas, moi j'aimerais bien récupérer les popos là-haut. Ah, ah c'est mal barré. Ah, j'avais pas le super saut -so Ah non, j'ai clone. Clone et flèche. Euh, et ben, ça sert à rien. Voilà, voilà. J'ai pas de clé. Ah, si, j'ai une clé. Et il un, un ami en plus. Tout ça pour gagner deux trois pièces. Parce que j'ai gagné mon pote, mais je sais pas, je sais pas où il est passé. Oh une clé, ouais, yeah. C'est bien ça. Hop là. On a libéré un pote. Enfin, j'ai l'impression que c'est le même que j'ai libéré il y a 30 secondes, mais bon, tant pis. Euh, une autre caisse ici, comment je fais Ouais, et bah tant pis. Hop, ça c'est un truc... Euh nous revoici Et Nous revoici pour la vidéo, désolé, j'ai eu un petit coupage. On m'a appelé sur Skype, ça m'a fait, fait re-Windows, c'était génial, j'ai kiffé. Euh... Ouais, en tout cas j'ai perdu mon pote, à chaque fois il disparaît. Je l'ai eu Je l'ai eu, je l'ai eu Bon bah ok. Je suis arrivé à le détruire, je vais aller détruire lui. Bon bah voilà. Voilà voilà. Interact. Ouh. Plus un XP. C'est de la vie ça ou c'est de l Juste de l'XP Ok, donc je suis dans un nouveau nouvel endroit. Et ben et bah ben, ça continue. J'ai pas encore perdu trop. You have Unlocked Slayer for future heroes. 50 de dommages et sur 1 ah, pour animer. Pas mal, pas mal. Activez ce tombeau pour recharger votre compétence à fond. Ok. Activez ce tombeau pour déclencher un anneau de flèche. On me, paye, on me pète les couilles. Le collègue qui m'a appelé, il me pète les couilles. Flèche. Alors en flèche, on va essayer de l'utiliser. là on a un autre tombeau ok ça coûte de pognon d'activer les tombeaux activer ce tombeau pour changer votre compétence à fond ok tranquille tranquille est ce que j'ai est ce que j'ai des ouais, j'ai pas d'objets tout de suite comme ça Level up Ah Il était temps parce que j'étais en train de claquer. Alors on va libérer notre pote. Ouh Ouh, ça devient tendu, ça devient tendu là. Je suis passé par un autre endroit mais tant pis c'est pas grave. Comment j'ai perdu beaucoup, beaucoup de vie en faisant ce que j'ai fait. Ok, ça m'a donné une clé. Je suis niveau niveau 9 et ça c'est cool ça aussi. Récupérer un peu de la life. Ouais, j'ai beaucoup de compétences clones, c'est bien ça. Euh, par contre là j'ai de la lave et je vais mourir si je vais dedans. Putain, je suis un, je suis un teubé. Ah oh mon dieu, je suis un teubé. Eh ben, on va remonter. Hop là, on est reparti en haut. Ouh. Alors, est-ce que je peux aller sans lui Oui. Juste que vous, vous faisiez toucher. Ok, donc ça c'était le truc normal. Donc là j'aurais bien aimé avoir une deuxième clé mais je l'ai pas. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans non, de la vie, c'est génial. Ah, il y a mon pote qui est là. Il y a des clés partout, ça c'est bien ça. Ça c'est bien qu'il y ait des clés. j'ai fait apparaître des ennemis un peu partout j'espère que je vais pas perdre juste là-dessus ce serait dommage activer ce tombeau faire apparaître 4 ennemis et gagner pour beaucoup d'XP ça c'est bien ça alors qu'est ce qu'il va lui voyez un dommage de 2. Ok, donc ça, ça sert à rien, je peux pas super sauter. J'ai pas de compétences clone pour l'instant. Ah putain, je peux pas remonter là-haut. Bon bah tant pis pour l'instant. Tant pis pour là-haut. Ah non, il est mort Ok, ok, mon personnage est mort, il recommence niveau 1, et ça c'est pas bien, ça. Ok, j'ai des pièces, mais ça, c'est nul. Oh non, j'ai recommencé, quoi. Ah, j'ai la flemme. Ah, c'est pas possible de perdre, quoi, déjà. Bon, allez, c'est bien parce que je suis gentil, mais... Du du duuun. You have been look swap for, f for all future heroes. Ouais, j'ai pas bien compris l'intérêt mais bon, un pays hein. Oh, brave aventurier. Tuez-moi tous ces monstres. Oh, une, une rose pour la princesse. Ouais, mais ça sert à rien, j'ai recommencé mon niveau quoi, sans déconner. C'est super chiant. C'est le genre de jeu que j'aime pas trop, parce qu'en fait justement, vous avez pas de... Voilà, vous recommencez, vous recommencez, vous recommencez. Activez ce tombeau et dépensez un... C'est bien d'avoir les clés. Je trouve ça beaucoup plus utile que d'avoir de la vie. Oh là, on a un super ennemi de ouf. Ouh Tombeau du vol. Hop, on va aller récupérer des trucs. Elle est où ma petite princesse Je cherche ma princesse en fait pour aller lui, lui filer des... Ou oh, 25 coins, yeah Ok j'ai plus ma compétence vol. J'aimais la musique. Mine de rien, c'est sympa. Ah ça me suffit pas. Tombeau de restauration, ça n'a pas d'intérêt. Level up. Parce que ouais, je suis bien, je suis niveau 5, tout ça, mais putain tout à l'heure je suis mort comme une grosse merde. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ouh, ça prend 10 quand on tombe sur un truc comme ça. Ça fait mal. Et en plus, madame, il faut plein de clés. Ok, Et je suis mort. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, j'ai pas beaucoup parlé sur ce jeu, parce que c'est un jeu qui... what the fuck euh, Et qui, bon, C'est un jeu drôle, hein, tout simplement, il faut recommencer à chaque fois si vous perdez, et puis il faut aller le plus loin possible. Ah, je pense qu'en en réfléchissant un peu, en étant stratégique, on peut aller très très loin, moi je suis pas mon délire. Voilà, j'aime pas trop ce genre de jeu. Donc ça m'étonnerait que j'y rejoue. J'avais déjà joué une fois, là je voulais faire en vidéo, mais étant donné que j'y rejoue, je pense que les amateurs qui feront. J'ai l'impression qu'en plus c'est un bug, <rire> ils tirent, ah mais non c'est pas un bug, c'est mes ennemis, on continue. Je suis plus là, mais c'est pas grave. Voilà, et après on peut choisir d'autres classes, donc après ça, je pense que l'aventure est complètement différente, mais après il faut voir. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Stage 1, d'ici là portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, euh, et à partager les vidéos pour partager celle-ci par exemple, pour faire connaître le jeu à ceux qui pourraient potentiellement aimer. Et puis on se dit à bientôt, pour comme j'ai déjà dit, pour un prochain épisode de Stage salut